La France, c'est une terre de marins, mais pas forcément un pays maritime. C'est un peu tout le paradoxe, euh, une terre de marins, parce qu'on a euh, des populations, hein, je pense aux Normands, aux Bretons, qui euh, ont, ont conduit des grandes aventures maritimes. On a eu l'aventure de Saint-Malo, par exemple, qui a été jusque dans le Pacifique Sud. Mais pas forcément un pays maritime, parce que les gouvernants ou souverains français n'ont pas forcément été attirés par la mer. Beaucoup de Français ignorent sans doute que la France est à la tête du premier espace maritime du monde. Euh, on a des zones économiques exclusives, donc des grandes richesses qui sont à, à, portée, à portée de main. Mais c'est assez méconnu et on ne conduit pas forcément une politique justement pour dynamiser euh, et puis protéger ces zones-là aussi. Hugues Capet, c'est bon, le, le, le début de l'État royal, on va dire. Et ça, c'est encore un paradoxe. Hein. Le premier port qui est créé par Hugues Capet est un port qui est à l'intérieur des terres. Euh, c'est Montreuil-sur-Mer, qui n'est pas directement euh, sur les côtes. Et puis surtout, à l'époque, le domaine royal était assez étroit. Il se, il se limitait à l'île de France. Et il a fallu attendre euh, plusieurs siècles, euh, jusqu'à Philippe-Auguste, pour que le domaine royal atteigne enfin le rivage et donc puisse s'intéresser à la mer. Ces allers-retours en fait, se sont produits dans plusieurs pays, et notamment un, un pays qu'on aime bien mettre en avant, l'Angleterre, en disant que c'est un pays fondamentalement maritime. Quand on regarde, ça n'a pas été le cas. Euh, L'Angleterre a été très longtemps attirée par la terre, a été très longtemps attirée justement par la conquête de la France. Hein, ça a été la guerre de Cent Ans, etc. Et n'est venue à la mer que très tardivement. Quand on regarde les grandes découvertes, ce sont les Portugais, les Espagnols, mais les Anglais ne sont pas du tout présents. Ensuite, on a la Hollandais, et ce n'est qu'après que les Anglais se sont véritablement intéressés à la mer. Mais la France, elle est caractérisée surtout par euh, des allers-retours. C'est-à-dire que nous avons certains souverains qui s'intéressent à la mer. Il y a l'exemple de Philippe Auguste, l'exemple de Philippe, euh, Philippe le Bel, euh, plus proche de nous, Napoléon III, et puis euh, le cardinal de Richelieu, et puis leurs successeurs, Délaisse la mer. Donc on a, on a sans arrêt un jeu de va-et-vient. Ce qui n'empêche pas que qu'on euh, a des entrepreneurs dans le domaine de l'économie maritime qui sont actifs, qu'on a une royale puis une marine nationale qui compte. Mais euh, au niveau étatique, au niveau du sommet, bah, on a ce jeu permanent d'aller-retour qui fait que la France... N'a pas pu, comme euh, c'était le de destin que lui prédisait le cardinal de Richelieu, atteindre l'Empire des mers, alors qu'effectivement, ses côtes, maintenant son espace ultramarin, la destinent à une vocation maritime. Napoléon III, par exemple, a créé la première. Euh, marine de guerre, donc la marine impériale, qui était à la fois cuirassée et à vapeur, c'était la, la première au monde. Euh, une autre chose, par exemple, euh, qui a vu le jour sous Napoléon III, euh, et dont, dont on bénéficie encore de nos jours, c'est l'ostréiculture Puisque sous son règne, les huîtres, qui étaient à l'époque capturées en mer, disparaissent, et donc lui décide, d'essayer de les élever, et euh, toute l'australiculture qu'on a le long des côtes de Charente, etc. ça vient de Napoléon III. Autre élément qui est important encore de nos jours, c'est euh, la recherche scientifique marine. C'est lui qui, le premier au monde, décide de, à Roscoff de faire naître une station euh, de découverte et d'exploration de la faune et de la flore marine. Donc il y a eu beaucoup de choses, oui. Culture de la mer, je dirais dans certains domaines. Hein, Là, à notre époque, euh, on voit bien que dans le domaine... Euh des régates ou des courses en mer, des courses au large, euh, le vent des globes, etc. Il y a une vraie culture. Hein. Ce sont des, à la fois des grands événements qui sont euh, créés, imaginés par des Français. Ce sont des, euh, des marins qui sont français aussi. Dans le domaine de l'économie maritime, on a aussi une, une culture. CMA hein, CGM est quand même le troisième porte, euh, armateur mondial de porte-conteneurs. Euh, donc on a, on a certains secteurs, mais ça n'énerve pas forcément tout le pays. Je suis pas certain que si vous euh, interrogez euh, quelqu'un euh, habitants en Creuse ou en Alsace, etc., ils et soient familiers de ces sujets-là.